Le monde nous a pas fait de cadeaux. À lui non plus. Joel a fait des choses terribles. Il dit que dans cette aventure, soit on respecte la morale et on meurt, soit on fait ce qu'il faut pour survivre. C'est ce qu'on va voir. The Last of Us, exclusivement sur PlayStation 3.